Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler de l'intuition en trading. Alors l'intuition en trading ça existe donc je ne nie pas qu'effectivement on puisse sentir d'une certaine manière quand un marché va partir dans un sens ou quand, quand il va casser un niveau donc ça je le constate très souvent. Parfois j'anticipe même ces mouvements mais un débutant qui dit qu'il trade à l'intuition, mais je peux vous garantir qu'un jour ou l'autre ça ne va, va pas bien se passer et qu'il ne faudra pas attendre longtemps. Donc l'intuition en trading elle arrive après des années et des années de pratique du trading. Donc en plus selon les marchés, vous avez des marchés qui fonctionnent d'une manière différente des autres, donc moi je conseille toujours de se spécialiser sur un marché, maximum deux marchés si vous voulez, mais euh, commencez euh, par vous spécialiser sur un marché, l'euro-dollar ou le dax, moi je ne traite quasiment que le dax euh, pour le moment et à ce moment-là effectivement vous allez comprendre comment fonctionne le marché, vous avez beaucoup de traders qui se spécialisent sur un marché donc ils vont euh, avoir des réactions euh, similaires avec le temps et donc vous allez comprendre, vous allez sentir et avoir l'intuition de ce que va faire le marché parce que vous connaissez bien ce marché. Donc euh, l'intuition oui, mais l'intuition après des années de pratique, après des années de succès en trading. Donc ne pensez pas que vous allez ouvrir un compte de trading et euh, gagner de l'argent en tradant avec l'intuition. Alors euh, vous allez peut-être avoir l'illusion que, que vous êtes doué en trading et que vous avez cette intuition innée, mais c'est simplement de la chance, ça existe la chance en trading, hein, on parle de la chance du débutant ou bien vous avez un marché qui monte pendant des mois ou qui descend pendant des mois, j'ai connu ça. J'ai connu un trader euh, donc qui a, qui a gagné de quoi payer deux appartements à ses filles, c'était un monsieur qui avait plus de 70 ans, un Allemand. Et eh bien euh, tout, le monde, tout le monde pensait que c'était un, un trader de génie, c'était sur la plateforme Etoro. Tout le monde suivait euh, ce qu'il faisait et euh, moi on m'a dit viens, viens sur la plateforme Etoro, viens voir et lorsque j'ai vu euh, ce trader et que j'ai analysé euh, ces trades, ben je me suis dit, mais ce gars il, il est fou, il prend des risques incroyables. Effectivement, quand le marché se descendait mais se retournait, prenait une respiration, eh bien il restait en position, donc il prenait un risque énorme et puis il avait la chance que le marché continue à descendre parce que c'était la période où l'euro dollar a chuté et chuté pendant, pendant des mois. Mais euh, quand vous vous y connaissez un peu en trading, vous détectez ce genre de choses. Et bien sûr lorsque l'euro-dollar a arrêté de chuter, eh bien, il a commencé à perdre et tous ceux qui ont suivi euh, ce trader eh bien, ont perdu énormément d'argent aussi. Donc euh, ne vous fiez pas à cela, il faut vraiment que vous appreniez euh, une méthode de trading, ne suivez pas aveuglément un trader, très important d'apprendre aussi une méthode de trading et ne vous fiez pas à votre intuition parce qu'elle va vous jouer des mauvais tours. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir.